C'est merveilleux de vous avoir parmi nous. Bonjour. Est-ce qu'on dit Namasté ou non Namasté, c'est bien. Essentiellement, c'est une façon de... Vous savez, quand vous regardez une personne, vous avez tendance à reconnaître leur sexe, leur caste, leurs croyances, leur couleur, ou bon, mauvais, toutes sortes de choses. De regarder au-delà de ça, que fondamentalement la source de chaque vie est la même chose. Donc lorsqu'on fait Namasté, on reconnaît seulement cette dimension de vous. Vous, en tant que possibilité, pas ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, nous parlons de refaire l'ingénierie de nous-mêmes, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les New-Yorkais ont tendance à être un peu nerveux. Comment pouvez-vous le rater Vous avez remarqué. Alors, que devons-nous faire pour nous réinitialiser, faire notre réingénierie Eh bien, c'est l'ingénierie intérieure. Vous voyez, nous avons conçu le monde extérieur tel que nous le voulons. Mais qu'avons-nous fait avec nous-mêmes En tant que génération, nous vivons dans le plus haut niveau de confort et de commodité. Mais nous nous plaignons comme personne. Donc, on ne trouve pas cette paix intérieure, voyez, le vrai bonheur, le succès Ces mots sont devenus très clichés. Paix intérieure, joie intérieure. Mais dites-moi, toute expérience humaine, joie ou misère, où a-t-elle lieu Dans le cœur. Elle ne peut arriver qu'en nous, oui. ça n'arrive jamais dans les airs, d'accord Les gens disent qu'il y a de l'amour dans l'air, mais ce n'est pas vrai. Quand vous êtes amoureux, tout semble être comme ça. Quand vous êtes joyeux, le monde entier semble être joyeux. Donc fondamentalement, toute expérience humaine vient de l'intérieur de nous. Ce qui se passe autour de nous, il y a trop de force. on ne peut pas contrôler tout ça. Une partie a lieu à notre façon, mais ce qui se passe en nous doit avoir lieu à notre façon. Là maintenant, c'est le seul problème qu'ont les êtres humains. Ce qui se passe en nous ne se produit pas à notre façon car nous ne sommes pas construits comme nous le voulons. Une bonne ingénierie veut simplement dire que ça fonctionne comme nous le voulons, n'est-ce pas Alors comment peut-on y arriver Il y a un processus scientifique, comme il y a une science et une technologie pour le bien-être extérieur, de même, il existe toute une science et technologie pour le bien-être intérieur. Voyez, êtes-vous d'accord avec moi que ce mécanisme humain est la machine la plus complexe ou la plus sophistiquée sur la planète mais avez-vous lu le mode d'emploi <rire> Très drôle. Très drôle. Donc, en fait, vous faites des cours en ligne, non Oui, il y a un processus en ligne, ingénierie intérieure, qui est davantage une étape préparatoire. Et puis, il y a un processus de finalisation qui est toujours une transmission directe. Donc, vous êtes très perspicace socialement. Vous savez, je veux dire, vous avez deux. presque 2 millions d'abonnés sur YouTube. Il y a plus de 500 millions de personnes sur nos contenus YouTube. C'est incroyable. Oui. Mais, vous savez, quand vous dites perspicace, je vis dans ce monde depuis plus de six décennies. Donc, je connais ce monde tel qu'il fonctionne. Et à propos de la Fondation Isha que vous avez Parce que les gens peuvent la visiter, y passer plusieurs jours... Oui, nous avons deux grands centres. Nous avons des centres dans les villes, plus de 350 dans le monde. Mais nous avons deux grands centres, un dans le sud de l'Inde et l'autre au Tennessee, près de Chattanooga. Donc, c'est une propriété de plus de 900 hectares ce qui est un grand centre de méditation. En Inde, c'est une propriété de plus de 200 hectares, qui est l'un des lieux les plus importants. C'est sur la plateforme Incredible India actuellement, en tant que site touristique aussi. Et je sais que vous êtes aussi à New York, parce que vous êtes euh, un fashionista, je suppose. Je ne sais pas, l'êtes-vous Suis-je bien Vous êtes superbe. Vous avez du style de la tête aux pieds. Alors, vous faites quelque chose La mode rencontre la paix ou... Donc, c'est le 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Donc cette année, nous faisons beaucoup de choses, tout ce qui lui était cher. Une chose était la vie rurale, donc nous travaillons beaucoup avec les paysans et créons des villages modèles. Une autre chose, ce sont les vêtements, parce qu'un symbole de Mahatma Gandhi a toujours été le rouet et lui, parce que c'était une protestation contre la destruction de l'industrie textile en Inde par les forces d'occupation de l'époque. Donc, nous essayons de faire revenir cela. Parce que l'Inde compte plus de 136 variétés distinctes de tissage. Aucune autre culture n'a jamais fait ça. Ça a pris quelques millénaires pour développer ces compétences. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre elles sont au bord de la disparition parce que c'est presque la dernière génération qui pratique ces tissages. Leurs enfants sont tous devenus développeurs, probablement à San Francisco. C'est vrai. C'est très drôle. Donc, on essaye de restaurer cela. Pour ce faire, une des choses les plus importantes est de créer un marché. Donc nous exposons ces textiles, on a apporté 120 variétés de tissages différents pour les présenter à certains des plus grands designers américains, pour qu'ils se familiarisent avec ces façons de tisser, et aussi comment les utiliser, c'est leur choix. Oh c'est super Donc si quelqu'un regarde en ce moment, peut-on faire quelque chose pour les faire se sentir mieux y a-t-il quelque chose que, comme une pensée à laquelle on peut penser, vous savez, sur laquelle on peut se focaliser aujourd'hui, pour redémarrer notre journée en quelque sorte La chose simple est juste ceci. Vous voyez, ce avec quoi les gens luttent n'est pas leur vie. Les gens pensent qu'ils souffrent de leur vie. Non, ils souffrent de leurs propres pensées et émotions la plupart du temps. Soit leur corps, soit leurs pensées, soit leurs émotions. La plupart du temps, à moins qu'il n'ait une blessure ou une maladie, il peut s'agir du corps physique, mais le reste du temps, ce ne sont que leurs propres pensées et émotions. Ce que je vous demande, c'est, quand allez-vous apprendre à gérer vos pensées et vos émotions À quel moment dans votre vie Parce que même si vous avez 50 ou 60 ans, si vous n'avez pas compris comment gérer vos pensées et émotions, quand allez-vous le faire Peut-être jamais. Donc si vous ne le faites jamais, ce que vous dites, c'est, que les facultés de base que vous avez, qui sont uniques à l'être humain, ce niveau d'activité cérébrale est unique à l'être humain, sur cette planète au moins. Donc, vos instruments les plus fondamentaux, qui sont ce qui nous rend humains, vous ne pourrez jamais les utiliser comme vous le voulez. N'est-ce pas un désastre? C'est une tragédie. Oui. Alors, c'est déprimant. Peut-on faire ça avec, vous savez, la méditation? Est-ce que ça aide à oui. réinitialiser Le les mot... émotions? Le mot méditation ne veut pas vraiment dire grand-chose parce qu'il est trop générique. Ce n'est pas quiconque a les yeux fermés, on pense qu'il est en train de méditer, parce que ça a de nombreuses dimensions. Là maintenant, comment utiliser la pensée? Il y a certaines choses qui sont constantes en nous, pour la plupart des êtres humains. La respiration a lieu, bien sûr. Et il y a un processus de pensée en route. Donc vous pouvez lier ces deux, et parce que là maintenant vous avez demandé ce qu'on peut faire, là maintenant ce que vous pouvez faire est simplement ceci. Voyez, ce que vous appelez mon corps est une accumulation, c'est la nourriture que nous avons mangée, qui s'est lentement accumulée comme ceci, nous ne sommes pas nés comme ça. Et ce que vous appelez mon mental sont les différentes impressions que l'on a engrangées du monde autour de nous. Donc ceci est un tas de nourriture, ceci est un tas d'impressions. Alors où êtes-vous donc la chose la plus simple est juste ceci, que vous créez un peu de distance avec ce que vous appelez mon corps et ce que vous appelez mon mental. Donc vous faites juste ceci, les gens peuvent le faire, il y a aussi une méditation guidée appelée Ishakriya qui est disponible dans l'application et tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est en inspirant, vous vous rappelez juste, je ne suis pas le corps. En expirant, vous vous rappelez, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps et je ne suis pas le mental. Mais en inspirant et en expirant, et en expirant je, je ne suis pas me le corps. Pourquoi rendez-vous à moi <rire> Donc que suis-je alors Oui, exactement, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Voyez, au moins, voyez la chose la plus importante, c'est au moins, vous savez, je ne sais pas. D'accord Je ne sais pas est une immense possibilité. Dès l'instant où vous voyez je ne sais pas, le désir de savoir et la possibilité de savoir ont lieu naturellement. Parce que si vous, vous pensez tout fait, savoir... Dès que vous voyez que je ne sais pas, vous avez demandé, alors qui suis-je <rire> Mais que vous me demandiez, qui suis-je Vous ne devriez pas me demander à moi, vous devriez vous demander, quelle est la nature de mon existence Si vous ne comprenez pas ou ne connaissez pas la nature de votre existence, votre existence va être accidentelle, n'est-ce pas C'est cela qui cause tant d'anxiété. Supposons que vous êtes sur le point d'avoir un accident quelconque. Y a-t-il de l'anxiété Je vous ai entendu parler de la peur, du désir, que tout cela est... Oh, vous êtes un vétéran. <rire> que ça vient non, de l'environnement. Non, Voyez, si vous êtes au bord d'un accident, y a-t-il naturellement de l'anxiété chez n'importe qui Naturel, n'est-ce pas Donc... Oui, bien sûr, oui. vous vous préparez non, à un accident. Non? Là maintenant, la plupart des êtres humains existent de façon accidentelle, parce qu'ils ne connaissent même pas la nature de leur propre existence. Donc nous commençons à penser que l'anxiété est naturelle. L'anxiété n'est pas naturelle. Enfant, quand vous aviez 2, 3 ou 4 ans, la joie était naturelle, n'est-ce pas Exubérance était naturelle. Maintenant, nous commençons à dire que l'anxiété est naturelle. Non, l'anxiété n'est pas naturelle. Vous avez raison. C'est parce que vous existez de façon accidentelle. Je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas le mental. Inspiration, je ne suis pas le corps. Expiration, je ne suis pas le mental. C'est un processus guidé disponible dans l'application. Ravi de vous recevoir. Merci. Jetez un œil à tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Il doit y aller maintenant parce qu'il va aux Nations Unies. C'est un homme occupé. Très. Merci d'être passé. Bonne journée.